Je profite de ce nouveau tour de jardin pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et qui m'a empêché en fait de faire des vidéos dernièrement donc j'ai enfin terminé de clôturer cette partie de mon jardin donc ça me permet d'isoler le potager pour plus que les chiens aillent dans le potager donc et saccager mes salades par exemple comme comme ils l'ont fait récemment, j'ai fait une petite fondation sur laquelle j'ai posé des petites bordures là, comme vous voyez avec euh, les poteaux euh, des extrémités que j'ai pris dans le béton euh, pour avoir une bonne rigidité. Petite chose que j'ai ajoutée, des pas japonais. Comme j'ai positionné les jardinières, je ne peux plus passer directement d'un abri à l'autre. Donc là j'ai installé euh, des pas japonais en plus des, des deux premiers que j'avais déjà. Donc, euh, maintenant, bah, voilà, cette partie-là est complètement terminée. Et je vais vous montrer la deuxième chose sur laquelle je suis en train de travailler. Alors, ce, ce petit recoin, en fait, qui était un petit peu laissé à l'abandon, j'ai décaissé sur une trentaine de centimètres. Là, vous voyez le, le niveau de la terre, ici. Euh, donc, j'ai n'ai pas décaissé euh, sur la même profondeur partout. J'ai creusé plus profondément pour pouvoir euh, insérer des rails. J'ai une remorque qu'on m'a donnée. Et euh, donc, comme elle est quand même assez grande... Pour pouvoir la rouler plus facilement en fait euh, je, je vais faire deux rails en béton donc j'en ai déjà fait un et le deuxième on voit ici donc euh, voilà il est prêt à couler donc là c'est ce que je m'apprêtais à faire donc là j'ai une gaine électrique qui alimente mon chalet je vais la prendre dans le béton donc ensuite une fois que tout ça sera fait euh, je vais faire une arase pour euh, avoir une partie parfaitement plate pour permettre de rouler la remorque dessus et entre les deux je vais mettre un géotextile avec des cailloux donc de chaque côté voilà et ici j'ai une petite partie aussi à refaire en béton parce que j'avais toujours de la terre qui tombait à cet endroit là là je vais bétonner je vais tout faire en même temps en fait comme ça, ça sera assez solide donc un petit point sur les rails que j'ai fait pour supporter ma remorque donc là je viens de décoffrer donc j'ai coulé le béton hier je vous montre un petit peu. J'en ai, ai profité pour reboucher un petit peu cette partie-là. Il me restera encore cet espace entre la dalle que j'ai découpée et le rail que je vais aussi combler avec du béton. Donc, maintenant, la partie qui me reste à faire, c'est la rase en fait pour le, le muret de retenue de, de la terre. Donc, là que je dois relier sur la dalle, sur la dalle de droite. Et ici, cette petite. Cette petite partie, en fait, que je vais couler aussi en béton, donc pour me coller, coller ça ici. Donc je vais sans doute mettre, enfoncer des fers à béton dans le, le bas, en fait, dans différentes directions dans le bas de la dalle, pour avoir une meilleure solidarité de l'ensemble. l'idéal, serait de, de casser, en fait, le, une partie de la dalle. Et euh, de faire quelque chose de plus large, mais bon, je vais déjà voir ce que ça donne comme ça. Euh, si vraiment je vois que je suis embêté plus tard, et ben tant pis, je casserai, je recommencerai. Mais bon, je, je pense que ça devrait suffire quand même malgré tout. Donc avec euh, une bonne épaisseur de béton, euh, ça devrait, euh, ça devrait le faire. Donc euh, là, je voulais vous montrer ça. En fait, euh, j'ai, euh, j'ai dû casser le haut du des parpaings, en fait parce que je les ai pas, en... ai pas décaissé assez pour faire la, la semelle en fait euh, du rail et du coup euh, j'avais plus assez de hauteur euh, en béton euh, parce qu'il faut un minimum de hauteur pour que ça, ça tienne sinon dans le, dans le temps euh, en dessous d'une certaine hauteur ça, ça se fend et donc euh, bah, il faut tout recommencer donc en fait il faut à peu près euh, je dirais 7 à 8 cm quand même minimum de béton pour que ça, ça puisse tenir correctement donc bon là c'est pas uniforme mais euh, on, a à peu près, on a à peu près ça partout sur la globalité euh, là cette fois ci ça devrait le faire donc, on peut toujours se rattraper quand on fait une erreur mais bon, on perd du temps bien sûr donc euh, il vaut mieux éviter les erreurs voilà donc euh, je vous remontre la place où je vais parquer ma remorque euh, j'ai aussi égalisé la terre donc à terme je vais mettre un géotextile et combler par des cailloux à gauche et à droite donc ici et eh ben, j'ai coffré la dernière partie en fait donc euh, là j'ai inséré des, des piquets en béton en, dans différentes directions pour euh, permettre une accroche en fait j'avais aussi euh, du vieux treillis soudé euh, que j'ai récupéré euh, quand j'ai cassé euh, une des dalles où se trouvait mes, où se trouvait ma cuve donc euh, ben, je l'ai réutilisé hein. c'est rien ne se perd c'est de la ferraille donc euh, ça permet de renforcer la structure. Voilà. Donc ici, bah, voilà, le moule est prêt. Donc il n'y a plus qu'à couler. Voilà, comme ça, je vais avoir une bonne retenue pour la terre. Et donc le niveau sera légèrement plus bas que le niveau de la planche qui se trouve là. Donc on sera peut-être à 200, 2 ou 3 cm en dessous. Donc euh, voilà. Le travail est terminé. Donc on voit ce que ce qu'on obtient donc euh, maintenant je vais pouvoir stocker ma remorque sans problème dans un endroit propre donc euh, voilà les rails sont assez larges pour pouvoir euh, mettre des remorques de différentes tailles bon, des, des remorques assez grandes tout de même mais euh, qui correspondent à peu près au gabarit de, de celle de, que j'ai donc euh, donc là ici donc j'ai posé quelques, quelques cailloux au fond donc je vais recouvrir ça de terre une fois que le muret de retenue qui se trouve là euh, sera bien sec. Donc cette butte qui est en attente ainsi que celles qui sont euh, dans le potager, euh, ben, elles serviront à créer un bac de culture. Donc sans doute de 2 mètres sur 1 mètre 20. M, parce que bon, là, là, le volume de terre ne sera pas suffisant je pense pour en créer un de 4 mètres.